Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur DevPro. Donc le titre de ce, cet épisode ça s'appelle Free Turn Kill TTK si vous voulez. On va commencer On va commencer gentiment, j'invoque la fusée volcanique, je prends donc le euh, Hop Hop avant toute chose Donc j'ai un euh, accès accélate... <coughs> J'ai un rechargement accélérateur de flamme un retour de flamme et un cylindre magique, voilà, sur le terrain. Il va m'invoquer euh, donc sa super. Euh il va m'invoquer donc son son petit euh, Divolzrak, Div Div roi de l'industrie, et il m'attaque, bien sûr. Euh, voilà, donc mon tour est arrivé. Et qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais sacrifier juste mon rechargement accélérateur de flamme, Donc, je mets pause, voilà. Et j'envoie ma cartouche de chasse volcanique au cimetière. Donc, du coup, je lui détruis ces deux monstres. Il perd 1500 points de vie. Voilà. Tout simplement. Et après, pour le finir, je l'attaque directement. Et voilà. C'est génial. Voilà. Donc, si vous avez aimé ce petit épisode, donc... Euh et surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde